Être vacciné, ça protège à 95% des formes graves et en plus, ça diminue la contagiosité. C'est-à-dire que si malgré le vaccin, vous avez le virus parce que vous avez eu un face-à-face -face avec quelqu'un sans masque qui vous a donné le virus, vous allez porter le virus, vous ne ferez pas une maladie sévère ou très rarement. Et en plus, vous transmettrez très peu ce virus à ceux que vous allez croiser sans les précautions. Qu'il faut absolument optimiser puisque en ce moment... Même les vaccinés, vous devez porter un masque correctement sur le visage recouvrant le nez et la bouche. À chaque fois que vous avez des face à face, euh, il, faut, euh, il, faut, il faut avoir un masque bien posé. Et puis à chaque fois que vous touchez une surface partagée avec d'autres, il faut faire une hygiène des mains. Donc par pitié, faites-vous vacciner. Pratiquez les gestes barrières de manière absolue et mettez-vous à distance des autres quand le masque n'est pas présent.